Bonsoir à tous. Dimanche 22 novembre 2020, nous sommes en direct pour l'émission Radar numéro 118 qui s'intitule « Ingérence technique, militaro-industrielle, comptabilité intelligente automatique ». On fait ça en méthode confinement. Donc nous sommes tous ensemble en direct à travers Skype. Voilà. voilà bah, bon, bonsoir et merci, Marc, d'avoir euh, présenté... Euh succinctement l'émission avec euh, l'affiche. Donc nous sommes ce soir, euh, à, on a le plaisir d'avoir à la fois euh, Stéphane Lhomme et Alain Gilbastit, donc je vais les présenter euh, rapidement. Donc euh, Stéphane Lhomme c'est le rédacteur en chef de l'Observatoire du nucléaire, euh, et on va bien sûr évidemment avec lui euh, parler nucléaire, mais aussi euh, compteur euh, intelligent, véhicules électriques et propagande médiatique pro-nucléaire. Et Alain Gilles Bastide, donc photojournaliste et, et auteur, donc on va parler avec lui d'une opération qu'il avait lancée qui est à la fois artistique, militante et anti-nucléaire par rapport aux enfants de Tchernobyl et aux populations qui sont contraintes de survivre sur des territoires durement, durablement et durement contaminés depuis avril 1986, donc depuis l'explosion du réacteur numéro 4 RBMK de la centrale Lénine de Tchernobyl dans l'ex-république socialiste qui était l'Ukraine et avec, suite à de l'ingénierie, euh, euh, avec 70% des retombées sur un petit pays, la Biélorussie qui ne possédait aucune installation nucléaire à l'époque et qui s'est tapé 70% des retombées. Voilà, donc euh, Alain-Gilles Bastide et Stéphane, donc merci déjà d'être avec nous parce qu'on est vraiment un média non seulement alternatif, mais on utilise aussi des méthodes qui sont peu orthodoxes beaucoup font à la fois tout sur une même plateforme, soit Facebook, soit YouTube, et nous, nous utilisons Skype, nous utilisons Facebook, et à la fin, nous remettons l'émission sur YouTube. C'est un petit peu pratiquer le marxisme, euh, euh, je dirais, de manière intelligente et, et, et moderne. Voilà. Donc, malheureusement, le syndicaliste Philippe Billard, pour des raisons qui m'expliquaient, que j'expliquerai en fin d'émission, n'interviendra pas euh, téléphoniquement, mais je vous expliquerai ça en fin d'émission, et vous comprendrez très bien... Euh, son point de vue. Donc, Stéphane, notre émission, donc, elle s'intitule « Ingérence technique militaro-industrielle » et elle est sous-titrée « Comptabilité intelligente automatique ». Donc, c'est l'acronyme de CIA. Donc, on voit l'intelligence et, et, et, et ses compteurs. Donc, on, on prend suite le rapport. Mais alors, en août dernier, la subordination non-violente active de tous les débrancheurs dont je faisais partie de l'escroquerie politico-écolo-financière des véhicules électriques a gagné sa bataille juridique contre la privatisation de l'espace public et le siphonnage fiscal et légal et local des contribuables français par le groupe Bolloré. Peux-tu nous en dire quelques mots oui, effectivement, donc euh, après euh, plusieurs années de, de lutte, eh bien, nous avons réussi à faire euh, anéantir euh, le système de, de M. Bolloré des voitures en libre service, c'est-à-dire les Autolib sur, euh, sur Paris, mais aussi euh, euh, Blue Cube sur Bordeaux et Blue Lee sur Lyon. Alors évidemment, euh, j'attribue aux résistants cette grande victoire. La réalité, évidemment, elle n'est pas tout à fait celle-là. Euh, c'est-à-dire que euh, le système a, a failli financièrement euh, et donc c'est une catastrophe euh, financière D'ailleurs d'ailleurs euh, euh, allait être assumée par les, les, les communes de l'agglomération la, de parisienne, hein, Paris et, et toute la couronne et alors déjà elles, vont payer, elles ont payé et elles vont payer beaucoup d'argent euh, à Bolloré mais pour que ça s'arrête parce que si elle continuait ça allait être encore pire donc c'est un système alors qui est effectivement euh, c'est-à-dire que par, ses, par ses, sa, sa puissance et ses connaissances dans les milieux politiques, Bolloré s'est fait attribuer des, des conditions absolument mais, euh, insensées euh, pour pouvoir occuper gratu, quasiment gratuitement l'espace public, c'est-à-dire installer ses, ses, toutes ces places avec bornes de recharge pour les voitures électriques, euh, de manière à, à développer son business, mais pour autant, ça n'a pas... Euh, eh bien financièrement ça n'a pas pris, donc euh, euh, ça a fini par s'être arrêté. Alors pourquoi je, je, je dis que j'attribue cette victoire aux résistants parce que, avec d'autres, eh on a lancé des campagnes de résistance contre ce, euh, cette euh, affaire de voiture électrique. peut-être je reviendrai après pour préciser en quoi la voiture électrique est une calamité environnementale, tout comme la voiture thermique et sans sous-diesel, hein, qu'il ne s'agit surtout pas de, de réhabiliter. Donc la, la voiture électrique elle-même est elle une calamité environnementale, mais alors la voiture Bolloré euh, donc euh, de, de Blue euh, Auto -Lib, blue lib, blue -Lib blue cube et BlueLib, etc. est encore pire, puisque par exemple, euh, il faut savoir que même lorsque la batterie est rechargée, eh bien la voiture doit rester tout le temps euh, branchée, sauf évidemment quand elle roule, mais lorsqu'elle est dans sa station, il faut qu'elle reste branchée, de manière à maintenir la batterie à 70 ou 80 degrés de, de chaleur, sans quoi elle se décharge immédiatement. Donc ça veut dire que, écologiquement, c'est le, le pire du pire. Donc, euh, à un certain nombre de personnes, nous avons tenté de, de résister à cette invasion de l'espace public euh, et, et de et ce scandale écologique, en particulier en lançant des campagnes de débranchage de ces voitures qui étaient donc en charge sur la voie publique, sur le long des trottoirs, vous en avez forcément vu, donc de, de ces voitures électriques en charge. Et donc, euh, alors je me suis amusé, ça, ça a aussi eu le don d'amuser certains, certains journalistes, certains médias. Donc euh, on a pu voir à, à, à envoyer spécial ou sur un documentaire de la 5 ou d'autres documentaires, et bien, comment on pouvait débrancher ces voitures euh, tout à fait euh, légalement, puisque c'était sur la voie publique de prétendre que j'avais euh, euh, abîmé leur matériel, etc. Mais en fait, il y avait, rien n'était abîmé, c'était juste débranché. Et malheureusement, ils ont retiré leur plainte parce que ça aurait été extrêmement euh, amusant d'avoir ce procès. Et puis, je euh, <rire> l'aurais gagné. Et donc, euh, ils ont fini par, par abandonner. Et donc, euh, il y a eu des campagnes de débranchage de ces voitures Alors. Impossible de savoir combien de gens ont, ont, ont suivi l'exemple le, le, le, que j'avais souhaité donner au départ. Mais en tout cas, euh, après tout, pourquoi ne pas clamer que finalement, cette campagne de, de débranchage a eu, a eu la peau d'Autolib, de, de, de, de Louli et Poucube. Après tout, écoutez, euh, euh, on a lutté contre, ils ont disparu. C'est donc bien qu'on avait raison et qu'on a gagné. Euh, Stéphane, par, parmi les interactions qu'on a en direct, on a Henri Lecoeuvre qui nous dit, euh, ça, euh, qui nous parle de risque d'explosion et d'incendie par rapport à la voiture électrique. Oui, effectivement, parmi toutes les tares de, de la voiture électrique et en l'occurrence de la voiture douloureuse en, en charge sur la voie publique, ça a été filmé d'ailleurs plusieurs fois, hein. il, y a, il y a eu des explosions, des, des voitures qui sont mises à brûler, euh, et, et, et qui ont pu d'ailleurs euh, créer des incendies sur les voitures garées à côté, etc. Donc, et effectivement, c'est une, une réalité. Euh, et, pourtant, et pourtant, on nous dit tellement que la voiture électrique est une voiture propre, verte ou écolo. Et donc, bah, c'est évidemment complètement faux et en plus, ça peut. Alors, Roger, on ne t'entend pas du tout On n'a pas du tout de son de ta part, Roger. Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon, mon microphone. Eh ben euh, voilà. Justement pour qu'il qu n'y ait pas d'interférence avec, euh, avec les autres intervenants. Donc c'est donc donc quoi, tu remporté, veux réagir, Roger C'est ça Tu as aussi remporté. Non, je, je parlais à Stéphane et, parce qu'il avait remporté une autre victoire judiciaire contre le nuisible partenariat public-privé Enedis-UFC que choisir au sujet du déploiement imposé des compteurs Linky. Alors qu'envisages-tu pour la suite de cette lutte quotidienne contre les faits accomplis illégaux de milices texiciennes privées Tout à fait. Alors déjà, je reprends 10 secondes l'affaire des voitures électriques pour rappeler aussi que j'avais mené une procédure auprès du jury de déontologie alors c'est de la justice en plastique, hein, c'est la fausse justice, c'est un jury qui est organisé par l'industrie la, la, de la publicité elle-même, mais il y a eu tellement de publicités abusive et mensongère qu'ils ont été obligés d'organiser ce, ce, ce, cette sorte de jury avec des, des anciens journalistes de l'AFP, des gens comme ça, et donc j'avais mené une procédure dans, dans, dans ce dans ce joli cadre en plastique, et effectivement, euh, euh, j'avais obtenu que les publicités pour voitures électriques ne puissent plus euh, euh, signifier que la voiture électrique était propre, ouverte, ou écolo. Donc vous ne, vous ne verrez plus jamais, vous ne voyez plus le, ce genre d'adjectif de, de, sur les publicités pour voitures électriques. Alors c'est une victoire gigantesque à, à, à ceci près que ça sert à rien. <rire> Le mal est fait, dans l'opinion publique, en fait, il leur suffit de mettre voiture électrique, même 100% électrique, et c'est déjà rentré dans l'esprit de la majorité des gens, il suffit d'écrire ça pour qu'on croit que c'est propre, vert et écolo. Donc il n'y a même plus besoin de l'écrire, et donc c'est pour ça que vous verrez voiture 100% électrique, ce qui veut dire dans l'inconscient collectif que c'est propre. Mais en tout cas, bon, victoire euh, à la Pyrrhus, mais victoire quand même, euh, ils ne peuvent plus mettre plus, euh, ils mettent plus voilà, une verture propre, écolo, verte. Et, voilà. et pour, pourtant, il y, y a de plus en plus de gens qui sont informés sur le, le fait que pour, pour récupérer le lithium, donc qui est, qui est euh, le, le nerf de la guerre des véhicules électriques, quels qu'ils soient, eh bien, on, on, on utilise les saumures euh, de, de zones euh, notamment en Bolivie, que les travailleurs qui travaillent ces saumures sont atteints de très graves maladies du foie parce que le, le lithium a la particularité d'attaquer le foie et, et, et que déjà à l'origine même, toute cette filière des, des véhicules électriques a même provoqué un coup d'État en Bolivie, il faut, faut quand même se, se rendre compte que que la grande compagnie chinoise qui exploitait justement les saumures, à un moment, ben, les Américains ont voulu, euh, parce qu'ils ben, ont, ils ont les voitures, les Tesla, euh, voilà. donc il y, y a des guerres qui font que des pays entiers peuvent basculer euh, dans la dictature parce qu'ils ont une ressource en lithium, ça devient euh, euh, extrêmement grave. Donc les gens, je pense, sont de plus en plus sensibles au fait qu'acheter une trottinette, acheter un vélo électrique, acheter une voiture électrique eh bien, c'est pas faire du bien du tout à la démocratie dans le monde et, et, et simplement au respect de l'environnement. Mais alors, le 17 novembre... J'admire ton optimisme, parce que je pense qu'effectivement, de même qu'il y, y, y a toujours plus de, à la fois plus de pauvres et plus de riches sur la planète, là, on a aussi, effectivement, comme tu dis, beaucoup plus de gens qui sont au courant de ça, mais encore plus de gens qui ne sont pas du tout au courant et qui, et qui croient que la voiture euh, ou que la trottinette enfin que ces trucs électriques sont propres parce que effectivement comme je disais on le, ça ne figure plus dans les publicités mais malheureusement les, les journalistes euh, ont oui. une, une responsabilité mais, dramatique sur cette affaire parce que et eux ils parlent très tranquillement parce qu'évidemment, là, ça ne relève pas de, de publicité. Donc, ils ont la liberté d'expression de, de, de, de, de leur métier. Ils parlent de voitures propres, de voitures écolo, de voilà, déplacements propres, les voitures électriques, etc. Et impunément. Et c'est donc... Il euh, euh, y a peut-être, comme tu le dis, plus de, de plus en plus de gens qui sont au courant des, des terribles ravages de, de, de cette industrie. Mais il y a encore plus de gens qui croient que c'est propre, Malheureusement. Alors, à ce niveau-là, justement, comme, comme tu, tu parles de, de journalistes qui, effectivement, dans le cadre de leur métier, euh, peuvent parfois euh, tenir des propos un peu péremptoires et pas du tout sourcés, eh bien le 17 novembre dernier, tu, tu as publié un article sur l'Observatoire du nucléaire qui est intitulé « Une émission négationniste sur France Info ». Et durant l'émission « L'Info clair, donc du mardi 17 novembre 2017 sur France Info TV, un sociologue a affirmé de manière péremptoire, avec la complicité complaisante du journaliste présent, ce criminel mensonge, de point ouvrez les guillemets, « Il ne s'agit pas vraiment d'un mensonge d'État, mais seulement d'une catastrophe médiatique. Le docteur Pellerin a été totalement blanchi par la cour de cassation. » Il a eu totalement raison de dire qu'il n'y a pas eu d'impact sanitaire. Toutes les études épidémiologiques l'ont démontré. Et cette personne parle de la catastrophe nucléaire permanente de Tchernobyl. Attention, il n'est pas en train de parler du déraillement d'un train. Donc, euh, euh, j'ai lu ton article, mais j'aimerais bien avoir là, sur cette émission, ta, ta réaction, parce que c'est vraiment... c'est scandaleux, quoi. Oui, effectivement, donc en, en l'occurrence, il ne s'agit pas des conséquences de Tchernobyl euh, les, les pires, c'est-à-dire comme tu les évoquais dans l'introduction en, en Biélorussie, en Ukraine, mais bien il s'agit du passage du fameux nuage de Tchernobyl sur la France. Et donc euh, tout le monde sait qu'il y a eu à ce moment-là un mensonge d'État, un mensonge du gouvernement. Euh, alors après, il y a des des polémiques sur les conséquences. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui me disent oui, effectivement, euh, la communication du gouvernement était fausse, mais bon, finalement, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. Alors, ce que je conteste totalement, mais au moins on est dans la discussion. Mais il est complètement avéré qu'il y a eu un mensonge d'État. A... Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que dans cette émission. Juste avant que ce sociologue et votre invité ne s'expriment, il y avait un, docu un documentaire où on voyait des, des extraits de, de l'époque et on rappelait le, le, le fameux communiqué du ministère de, de l'Agriculture française disant noir sur blanc que le, le, le sol français a été entièrement épargné par le passage du nuage de Tchernobyl. Donc il n'est jamais arrivé. Quoi. Donc, ce qui est un mensonge d'État, c'est une communication officielle du gouvernement, enfin, d'un de, de ministère du gouvernement français. Donc, il y a, il y a eu mensonge du gouvernement et d'État, donc. Et les, ces deux invités ont dit « Ah oh non, non, mais pour l'affaire du nuage, il n'y a pas eu de mensonge d'État, de, de mensonge du gouvernement. » C'est absolument mais insensé d'entendre dire ça, euh, puisque, à nouveau, hein, les, même les produits clairs, censés, euh, on va dire, disent oui, c'est vrai qu'à l'époque, ils n'ont pas dit la vérité. Bon, après, ils, ils ajoutent que c'était pas si grave et tout ça. Mais ils reconnaissent forcément la, la, la réalité de ce mensonge. Mais là, non, tranquille. C'est-à-dire on peut dire que 30 ans après, euh, la mémoire des gens s'estompant. Mais on peut, on peut vraiment maintenant commencer à dire l'inverse. C'est-à-dire que non, il n'y a pas eu de mensonge d'État, il n'y a pas eu de mensonge du gouvernement. C'est absolument insensé. Et le journaliste Axel de Tarlet, c'est un type qui a animé la fameuse émission de France 5 "C'est dans l'air". Les, les, les débats, donc il est digne successeur de, de Yves Calvi, le plus grand verrouilleur de débats de, de l'histoire humaine, qui, empêche, euh, qui a empêché toute expression alternative sur tous les, les sujets possibles. Et eh bien, celui-là était bien dans la ligne. Et eh bien là, il a laissé ces deux personnes dire qu'il n'y avait pas eu de mensonge d'État au moment du passage du nuage de Tchernobyl très tranquillement et sans intervenir donc euh, qui ne dit mot qu'on sent voilà donc euh, bon ça m'a énervé j'ai fait un communiqué je l'ai diffusé ça change rien mais moins... oui mais moi bon, je sais je me souviens j'étais aux côtés de roland des justement quand quand euh, pierre pèlerin euh, euh, le fameux biophysicien euh, français euh, a comparu devant la cour de cassation et donc euh, euh, Roland Desbordes, en tant que président de la Kirirade, avait une convocation et, et en fin de compte, ça s'est tenu. On, on, il y a une ligne de CRS qui a empêché même au Roland Desbordes d'accéder. Euh, C'était à huis clos. C'est à huis clos que la justice a, entre guillemets, blanchi, c'est-à-dire euh, a, a laissé Monsieur per, Pierre Pellerin tranquille euh, de ses mensonges criminels. Alors, est-ce que tu penses que on a allègrement dépassé le stade de, de, de, du fake news pour arriver à celui du publi-reportage directement sponsorisé par le CEA. Alors, quid des pièces de fonderie hors normes des fameux réacteurs nucléaires EPR voilà, ça, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que euh, actuellement à Flamanville, on se prépare à, à charger euh, un réacteur nucléaire, en plus avec du MOX, c'est-à-dire euh, un mélange d'oxyde, de plutonium et d'uranium, euh, donc un mélange particulièrement instable, d'après ce que j'ai lu euh, de, de spécialistes euh, au niveau de la neutronique, et, et donc ces réacteurs ont, ont de, une ségrégation carbone, c'est-à-dire, en fin de compte, le... le, le la, la formulation de, de l'acier spécial est, est telle qu'ils ne résisteront pas euh, aux normes édictées par, euh, par, par euh, l'IRSN je crois et pourtant et pourtant euh, cet organisme a donné son accord pour que les travaux continuent à Flamanville. Alors ça aussi, j'étais à tes côtés quand tu, quand tu étais en, en procès, parce que tu, tu étais un des rares euh, à, à porter le fer et à dire « mais c'est scandaleux, on est en train de mettre en, en danger euh, le territoire et les citoyens », et tu étais malheureusement, euh, tu n'as pas obtenu euh, gain de cause, mais… Mais c'est bien de porter le fer. Parle-nous un petit peu justement de ces pièces de fonderie qui ne sont pas aux normes et du fait qu'on continue comme si de rien n'était. Alors effectivement, la pièce la plus emblématique, c'est la fameuse cuve du réacteur EPR que EDF tente vainement de fabriquer depuis bientôt 20 ans. Euh, enfin, en tout cas, plus, plus de... il devait finir en 4 ans et demi. Donc on est à 12 ans plus et on va on va voir, voir jusqu'où ça va aller. Mais donc, euh, ce réacteur euh, a donc, euh, et déjà, euh, est déjà installé, la fameuse cuve, qui est donc mal réalisée. Mais on a aussi un certain nombre de générateurs de vapeur, qui sont des pièces de, très importantes qui sont autour de, de la cuve, justement, dans, un, dans, des, dans des centrales, qui d'ailleurs n'ont pas forcément été euh, faites par les Français, puisque c'est euh, l'industrie nucléaire française qui a été extrêmement défaillante dans ces usines du Creusot et qui a fabriqué des milliers de pièces défectueuses, c'est quand même, il faut le savoir, hein. c'est un des pires scandales industriels de, de l'histoire humaine. Hein. Donc, euh, mais les Japonais aussi ont participé à ça, puisqu'on a un certain nombre de, de, de générateurs de vapeur japonais qui sont défectueux. Alors, c'est quoi cette, cette fragilité, en fait Ça fait que, euh, comment ils s'en sont sortis, et comment le, le, le Conseil d'État leur a, euh, est allé dans leur sens donc, ce qui se passe, c'est que dans une centrale peut se produire des événements non prévus. Alors, bon, je vais simplifier, des, des, des, des versements très importants d'eau froide dans une cuve très chaude. Donc, évidemment, c'est comme euh, vous imaginez euh, un récipient en verre qui, qui est très chaud. Vous versez de l'eau froide dedans, ben, il explose. Et donc, euh, le, les, les, une cuve de réacteur nucléaire, elle est censée justement résister à, des... à ces ces chocs thermiques, parce que ça peut se produire. Euh, on peut avoir une situation accidentelle, où un tas de trucs se mettent à, à déconner, et des pompes qui ne marchent plus, et vous avez un déversement d'eau très froide dans, sur une cuve chaude, et donc la cuve est prévue pour résister. Comme la cuve et, et les générateurs de vapeur, c'est la même chose, a été loupée, eh bien, ils ont dit... Ben, on va prendre tout un tas de mesures pour essayer d'éviter justement la situation où euh, eh bien il y aurait un, un tel choc thermique que euh, eh bien que, que, que la, ça, ça, ça risquerait casser puisque la, la cuve a été loupée donc c'est un il faut bien comprendre c'est un renversement total de la des la, la, la, les bases sur lesquelles est, est, est, est assise la, la, la prétendue sûreté nucléaire donc là, on, on, on, c'était la démarche que, que j'avais faite, ce n'était pas une démarche d'anti-nucléaire euh, fou furieux disant mais c'est très dangereux, vous allez tous nous faire mourir, arrêtez le nucléaire, euh, ce qui est vrai par ailleurs, hein. c'était une démarche qui dit vous devez respecter vos propres conditions, c'est-à-dire que dans les missions, dans les, les, ce, que, ce que EDF se donne à respecter, lorsqu'elle met en service un réacteur, est validé par l'Institut de Sûreté Nucléaire et l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Et donc, il est bien prévu que les pièces en question doivent être réalisées correctement de manière à résister à un tel événement. Et donc, il y a un renversement total. On dit ben, puisque les pièces ont été mal faites, on va essayer d'éviter l'événement grave en question. Alors, pour essayer d'illustrer, de, de, j'ai trouvé une, une euh, une image qui, à mon avis, permet de, de, de, de pour les gens bon, c'est un peu compliqué, c'est que c'est comme si vous avez une voiture qui n'est pas passée au, au contrôle technique, euh, elle a les freins en particulier qui, qui fonctionnent mal, et donc en fait, euh, au lieu de dire « ben voilà, votre voiture ne pourra pas circuler », on, on vous là, avec votre voiture, mais on va passer avant vous » Et on va essayer d'avertir les gens, les autres en leur disant surtout ne tombez pas en panne juste devant cette voiture parce qu'elle ne doit pas freiner fort. Vous voyez, donc en fait, il faut éviter l'événement qui obligerait à freiner fort. Donc il faut éviter, la, pour revenir à la centrale, il faut éviter l'événement qui ferait que la, la, la cuve serait euh, trop sollicitée. Alors que justement... Elle devrait être prévue pour résister à cet événement. Voilà, voilà où on en est. C'est ce qu'on appelle la sûreté nucléaire. Voilà, mais c'est assez intéressant. Mais il y a autre chose. Moi, je vois, on, actuellement, on est confiné. Et j'ai eu l'occasion de faire un tournage avec Pierre-Mérachkovki et, et Marc la nuit dans Paris. Et j'ai vu que, ben, oui, il y a des bâtiments qui sont éclairés à journaux, alors qu'il n'y a personne même pour les regarder, vu que normalement, on est confiné. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, parce que produire l'électricité c'est une chose, comme disait Einstein, euh, le nucléaire c'est la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau, et donc en France... On a plus de 75% de notre énergie électrique qui est d'origine électronucléaire. Et on voit des bâtiments éclairés à journaux. On voit dans les gares parisiennes ou dans beaucoup d'endroits des dalles, euh, donc des, des écrans qui consomment, je crois, plus de 200 watts de pièces. On en voit des dizaines avec à côté euh, Avachi, un SDF euh, qui, sur son carton, qu'est-ce qui essaye de, de survivre. Donc on voit tout ce gaspillage. Qu'est-ce qui est fait dans les communes pour avertir, pour dire arrêtez d'éclairer de, de, l'église, euh, changez pour des LED et, et faites des éclairages qui s'allument quand les gens passent dans les rues a, Je pense qu'il y a énormément de mégawatts, de centaines de mégawatts à économiser euh, euh, et il n'y a rien fait. Quel est ton point de vue à ce niveau-là alors, dans les communes, finalement, il y a des démarches qui sont faites par les élus municipaux pour essayer justement d'économiser. Il y a des communes aussi où ils coupent l'éclairage public entre, je sais pas, 2h du matin et 5h du matin, donc, ou d'essayer d'avoir des, des, des, des matériels qui consomment moins. Bon, Donc, il y a des efforts. Donc, la problématique, ce n'est pas les communes, hein, c'est vraiment une problématique industrielle et politique qui fait qu'en France, on continue à développer, et puis alors on a toute cette histoire de, de, il faut relancer la croissance, il faut consommer, il faut, il faut la 5G, il faut ci, il faut ça, il faut tout, euh, au-delà des, des questions sanitaires sur les uns et les autres, ce des autres, c'est sont des façons de continuer à, à faire augmenter continuellement la consommation d'électricité en France. On n'a jamais eu autant de publicités, de déclarations politiques disant qu'il fallait être sobre, faire des économies, etc., alors qu'en réalité, tout est fait pour que la consommation continue à augmenter. Et bon, alors là, avec le confinement, évidemment, ça a nettement baissé, mais, euh, mais effectivement, euh, ben EDF vit en vendant de l'électricité, donc il faut être extrêmement naïf euh, de croire que leur objectif est de, de faire, des, faire faire des économies de consommation, et c'est d'ailleurs un, un des... des des prétextes de, du développement de, du déploiement des compteurs communicants comme le fameux Linky, disant vous allez faire des économies d'énergie, vous allez consommer moins. Comme si euh, euh, Enedis, donc filiale d'EDF, qui vit en nous vendant l'électricité, avait pour mission de, de, de déployer des compteurs qui vont faire réduire la, la consommation et donc le, le bénéfice d'EDF. Pour faut, faut être extrêmement naïf, pour pas ça. Et alors, justement, par rapport à ces compteurs, euh, visiblement. Euh, le fait qu'il soit communicant permet à distance à un, à un programme, à un algorithme de, de couper euh, l'électricité chez des particuliers. Donc, euh, est-ce que. Dans le cadre de, du vieillissement de l'ensemble des centrales nucléaires, il y en a plus de 17 sur les 58 que, voilà, qui, qui sont de toute manière HS, sans parler de Paluel, justement, avec son générateur de vapeur qui est tombé sur la piscine de... Voilà, enfin, et un générateur, carrément un réacteur qui est, qui est HS. Donc on a soit des réacteurs en fin de vie, soit des réacteurs HS. On a une nouvelle génération où les pièces ne sont pas aux normes. Est-ce que l'État français ne va pas être tenté à travers les compteurs Linky, quand, quand les températures vont être très froides et qu'il va y avoir une forte demande d'électricité, de couper plutôt les compteurs de gens un peu économiquement faibles pour préserver certains quartiers des coupures Est-ce qu'on ne va pas arriver petit à petit euh, par rapport à l'énergie, à avoir euh, un traitement différentiel justement grâce à ces compteurs. Qu'est-ce que tu en penses ça, de cet aspect social du compteur Linky ou du compteur Gaspar aussi oui, effectivement, le, le compteur Linky, le, le programme Linky est un programme totalement antisocial et qui. Alors je, je conteste le fait que les compteurs Linky soient intelligents, parce que ça c'est évidemment de la publicité pour pour faire croire que ben, on doit les accepter parce que personne évidemment ne saurait être contre l'intelligence. Donc euh, je conteste le mot euh, euh, compteur intelligent, mais malheureusement c'est des compteurs qui ont des capacités euh, malheureusement assez importantes euh, et, et, et en l'occurrence ils vont pouvoir, euh, lorsqu'ils vont être déployés. Euh, ce qui est bientôt, bientôt terminé en France. Il y a beaucoup de gens qui l'ont refusé, mais il y a énormément, malheureusement énormément de gens qui se, qui se sont laissés mettre ces compteurs. Ça va permettre effectivement de couper euh, l'électricité euh, ben, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y, y aura une vague de froid, parce que si, parce que ça, de, de faire pression sur, sur les gens pour euh, ben voilà, de rentrer dans, dans, dans l'intimité des gens, de, de, de décider à leur place. Et par ailleurs, ça nous renvoie aussi euh, au Forcing généralisé pour euh, essayer de développer un parc de voitures électriques en France. Euh, et donc, euh, alors pour le moment, ça ne prend pas vraiment, hein, ça ne se développe pas malgré tout. Bien. Mais leur objectif, c'est d'arriver à mettre des millions de voitures électriques en France parce qu'avec les compteurs Linky, eh bien, il sera possible, par exemple, le soir, lorsqu'il y a des, des pointes de consommation délirantes d'électricité, en particulier à cause de de l'option absurde de, de, du chauffage électrique, et bien d'aller se servir, donc le, le réseau d'électricité euh, français, irait se servir dans les batteries des voitures des gens pour ouais. euh, aider le, le, le, notre pauvre parc nucléaire à bout de souffle passer les, les moments de les, les pire consommation. Et alors le, le, le compteur linké est censé après fonctionner dans l'autre sens et, et rendre l'électricité aux gens. Mais bon, c'est un petit peu comme les machines à, à voter on nous donne le résultat à la fin, mais euh, on ne on sait pas, pas c'est eux qui savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils prennent, ce qu'ils ne prennent pas. Euh, bon, voilà, c'est malheureusement une façon, ces compteurs et ces voitures électriques, de, de prendre la main sur nos vies. Bon, ils le font par d'autres biais, évidemment, hein, mais c'est un des biais importants pour prendre le, le, la main sur, sur nos vies de façon très concrète. Stéphane tu, tu le constates comme tout le monde, comme tous les Français, je ne sais pas si tu jardines, mais bon, euh, les étés, euh, on a de plus en plus de périodes extrêmement chaudes et, et sèches, donc l'étiage des rivières et des fleuves en subit des conséquences, et il ne peut y avoir d'activité nucléaire, euh, notamment électronucléaire, sans refroidir ces réacteurs, parce qu'il s'agit bien quand même de produire de la vapeur d'eau surchauffée à 300 atmosphères, euh, qui va aller attaquer une turbine, donc euh, comment est-ce que ça se passe euh, avec ces étés qui deviennent de plus en plus chauds On sait qu'ils seront de plus en plus chauds, et donc cette filière qui nous est présentée comme, comme étant parfaitement adaptée euh, au, au changement euh, euh, climatique semble être au contraire extrêmement fragile dans le cadre d'un réchauffement. Euh, et que, quel est euh, ton avis sur la chose et comment est-ce que tu crois euh, qu que cela va pouvoir influer positivement pour qu'on sorte, pour qu'on arrête euh, le nucléaire parce que ça représente de plus en plus un, un, un danger euh, potentiel énorme euh, — Stéphane, une petite seconde. J'ai juste une réaction qui, est, qui va dans, dans ce que tu viens de dire. C'est Marie-Agnès Dupin qui nous dit « Les voitures électriques restent à l'arrêt la quasi-totalité du temps. Pourquoi ne pas se servir ?». C'est en rapport à ce que tu disais, euh, le nucléaire qui se sert des voitures électriques pour nous alimenter en électricité. Voilà. — Oui. C'est le problème qui devient solution. — et justement, dans le cadre du réchauffement, c'est un problème et le nucléaire n'est pas une solution. Au contraire, c'est un problème sur le problème. Oui, ce qui est amusant, c'est que finalement, on nous présente abusivement le nucléaire comme une, une, une arme contre le réchauffement climatique. Le, le nucléaire permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est complètement faux, mais là, il faudrait une autre émission en entière. Alors, en réalité, c'est l'inverse. C'est bien le réchauffement climatique qui luttent contre le nucléaire, justement, avec en particulier l'été, avec eh l'assèchement le, le, des, des rivières, le, le, le flux des rivières qui est de plus en plus faible, et donc toutes les rivières françaises, toutes les centrales françaises euh, euh, proches de. situées le long de rivières, sont menacées à, à terme ou très rapidement de, de, de devoir être arrêtées. C'est pour ça d'ailleurs que tous les projets qui existent de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce sont des projets, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, puisqu'on voit que l'EDF est, est incapable de construire un réacteur nucléaire. Alors quand on nous dit qu'ils vont en de plusieurs, heures, ça fait rire. Mais en tout cas, tous les projets qui existent sont plus en bord de mer, d'océan, océan, et plus du tout en bord de rivière, parce qu'effectivement, on a même, vous voyez, la Loire. C'est un, un fleuve extraordinaire qui peut aller... Euh, L'hiver, jusqu'à, je crois, 2 ou 3 000 m3 par seconde. Et euh, l'été peut tomber à quelques dizaines de m3. Euh, et, en, et en particulier, donc les centrales Dampierre, de, de, Belleville, Saint-Laurent, Chinon, euh, sont amenées à, à rencontrer de très, très grosses difficultés. Donc ça a fait plusieurs années qu'on frôle le blackout. Voilà, et à plusieurs reprises, je pense que les, les dirigeants d'EDF de ont fait la danse de la pluie et ont réussi à, à se sauver in extremis avec des, des sorciers, mais la, la réussite ne sera pas forcément toujours de leur côté. Et de toute façon, vu qu'il y a de plus en plus d'été chaud et des, des canicules de plus en plus euh, dures et, et fréquentes, il y a forcément des fois où ça ne va pas passer. Oui, puis ça le avant des eaux, il ne faut pas oublier quand même, et il y a eu deux fois plus que des sueurs froides. C'est-à-dire que euh, quand, quand j'entends justement des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui explique qu'on n'a jamais eu de catastrophe nucléaire en France, ben voilà, euh, il faudrait peut-être qu'il aille faire un tour du côté de Saint-Laurent-des-Eaux parce qu'il semble qu'il y ait des dizaines de kilogrammes d'uranium et, et même de plutonium qui soient, passés dans, qui soient passés dans la Loire. Et ça me permet de rebondir parce que les, ce réacteur RBMK numéro 4 de la centrale euh, Lénine, de Tchernobyl. C'était un, un, donc un réacteur nucléaire en Ukraine, qui était une république socialiste soviétique, et il servait, c'était il était un jeune réacteur, donc on peut, ne on peut pas dire que la catastrophe était liée au fait que c'était un vieux réacteur, c'était un très jeune réacteur, et ça ne l'a pas empêché euh, d'exploser, et son, ex, son explosion ensuite, euh, pour moi, parce qu'on est en 86 et on va voir l'effondrement du mur de Berlin, qui va nous être présenté un petit peu comme l'effondrement euh, du système communiste. Mais en fin de compte, est-ce qu'il ne faut pas y voir plutôt la conséquence d'une catastrophe euh, écologique euh, majeure euh, de dimension planétaire, comme, comme les Fukushima Fukushima centrale au bord de la mer, hein, tu vois, par rapport au réchauffement climatique et à l'Étienne, est-ce que c'est un bon exemple Voilà, et donc euh, Alain, Alain Gilles, toi tu es tu, tu, tu, étais faute, tu es photojournaliste et tu, et tu as eu euh, la possibilité de passer trois semaines euh, dans cette fameuse zone interdite de Tchernobyl, euh, à un moment où elle était encore préservée, euh, je dirais, d'une espèce de nuisible tourisme euh, mortifère, euh, souvent organisée par... Euh, Green Cross, c'est-à-dire un ancien, un ancien président de, de la fédération de Russie. Voilà, donc tu, tu as été sur place, tu as fait des photographies, en enfin, fait, tu as fait ta, ton, ton métier d'imageur. Euh, tu as essayé de, de, de cueillir et de butiner la, la, cette poésie de la mort, parce qu'en en fait, cet environnement, ce sont des villes qui ont été évacuées, euh, qui maintenant euh, sont laissées euh, à elle-même, alors il y a des abrutis pour dire que la nature reprend ses droits, mais non, c'est faux, la nature, elle, elle, elle va toujours chercher euh, là où il y a une ressource, et effectivement, ben, un loup, s'il trouve beaucoup de sangliers, parce qu'il n'y a plus de grand monde pour ramasser les champignons, eh bien, il mange du loup radioactif, et quand il crève de la radioactivité, il y aura d'autres loups pour le remplacer, et pareil pour les sangliers, et donc, euh, toi qui as été sur place, qui as vu l'état des populations, et qui t'est engagé euh, par rapport à ces photographies avec une association. J'aimerais que tu, tu nous parles justement de cette aventure euh, à la fois euh, artistique, et puis après bah, malheureusement politique et judiciaire, qui a été pour toi « Tchernobyl forever voilà. ». Oui, ben, la partie euh, la, la plus sympathique, c'est bien sûr la partie euh, artistique et, et journalistique et universitaire, puisque je suis parti là-bas comme directeur du pôle image de la première université de Tchernobyl à Kiev, organisée avec l'université de Caen, et j'ai eu la chance de, faire, de pouvoir faire travailler, ou de travailler avec des étudiants francophones, russes bélarusses, français, ukrainiens, sur le thème de, justement, la mémoire et l'invisible. Donc euh, j'ai travaillé avec eux, ça m'a permis de, de, de réunir des tas d'informations aussi, par exemple dans le livre euh, là, qui est devenu un livre après, parce qu'au départ il n'y avait pas de projet de livre. Euh, il y a, euh, je, je dis, j'ai fait un mémorial au, au, au, village, euh, au village enterré. Euh, il y a, euh, on a établi une liste de 700 villages enterrés. Euh, vous savez, ils ont enterré les villages pour pas que les gens reviennent vivre dedans parce que les gens disaient Bon, bah voilà, euh, oui, mais pourquoi voulez-vous Pourquoi on ne va pas vivre là Parce que rien n'a changé. Non, mais bon, on ne peut pas vivre là. Donc, euh, on a enterré les villages. Il y en avait 1200 et quelques qui étaient euh, listés, mais on n'en a euh, enfoui que euh, 700. Euh, et il est intéressant de voir que Wikipédia, aujourd'hui, euh, lui, euh, l'information qu'il donne, c'est qu'il y, y a eu 70 villages qui ont été enterrés. Alors bon, voilà une si, si tu veux, que, que, que cette, euh, cette université euh, a permis de, de réunir, parce qu'il y avait des étudiants, rue ou 2, qui travaillaient sur le dossier. Bon, ensuite, euh, tu, moi je me suis, j'ai pu me, me, me balader, euh, bien sûr très près de la centrale, etc., rencontrer l'état de gens euh, autour de ce, de, de, de ce sujet-là. Et après dans la campagne en, en, en, en, en Ukraine et en Bélarus. Donc, euh, si tu veux, moi j'avais si un rapport poétique à la chose. Je ne suis pas un militant euh, de, de, de, de, de, de, la, de la cause anti-nucléaire euh, particulièrement. Je suis devenu un peu plus après, bien sûr, cette expérience-là. Euh, mais j'ai pu euh, me, me, me rendre compte euh, in situ, dedans, euh, immédiatement, on est plongé dans, dans, dans, euh, dans la corruption, dans, dans, dans la même mise de la mafia, sur, sur la zone de Tchernobyl par exemple, où, euh, y a une, une, où, où quand on arrive là, il on est, n'y on est, on est, a personne, mais on, les gens qui sont là, on voit tout de suite, c'est la caricature du mafieux, quoi avec euh, du mafieux de là-bas, avec le... le, le, le le 4-4 noir, vitre teintée, les lunettes noires, etc. Le mec, comme tu vois dans les films, quoi, tu vois. Et, et, et dans les trucs de contrôle, il y a, je me souviens une photo de, de, de, de la tête coupée d'un type hein, qui était là, ben, recousu et tout, comme pour, pour euh, un peu affoler les gens qui rentrent là-dedans. à savoir que si tu veux rentrer là-dedans euh, pour aller voir ce qui se passe sans, euh, bon, un peu incognito, euh, tu vas pas aller très loin, quoi. Parce qu'il y a des gens qui surveillent et qu'ils n'aiment pas qu'ils aillent qu'on aille dedans Pour des tas de raisons, pour les raisons de trafic hein, qu'il y a eu, le pillage, de Pripyat, de, de, de, de, de, de, de cette ville évacuée, où, où, où tous les, donc, tout était radioactif, les meubles qui sont partis, les briques, tout, tout, tout, tout. tout bon, ils prenaient les, des, des histoires complètement dingue, les, les, les jouets d'enfants, des peluches qui sont euh, justement des. Des, des, des objets qui concentrent euh, beaucoup la radioactivité euh, qui était, qui était euh, pris, sorti de là et revendu sur des marchés euh, à droite à gauche. En fait. Des horreurs du genre. Euh, bon, voilà, j'ai découvert des choses comme ça. Euh, euh, mais bon j'ai rencontré aussi des gens euh, absolument euh, exceptionnels comme euh, Yuri Madagesti, qui sortait juste de prison. Ça faisait trois semaines qu'il était sorti. Et, euh, et chez lui euh, à Minsk, euh, et c'est devenu un peu euh, un ami, euh, donc euh, lui, euh, là-bas, dans le cadre de, ce, de, de, de, de, de cette opération, et, euh, et ça a été le premier, Yuri, à voir la photo de la poupée, qui est... Qui est euh... Alors Je suis arrivé chez lui, à Minsk, euh, personne n'avait vu cette photo-là, et je l'ai montré à Yuri. Et je pense que a peut-être été le passage de ce qui est devenu une amitié et un respect, peut-être, je ne sais pas. Pour... Je, je m'excuse de te couper, mais Yuri Bondagevski, il faut lire journal de prison de Yuri Bondagevski, qui est... Qui est, qui est... Moi, j'ai entendu parler de lui la première fois par Solange Fernet, quand je jeûnais en 2002 à Taverny. Elle faisait des pieds et des mains pour la libération de Yuri, qui était euh, à cette époque-là malade et en prison et sur le point de, de mourir et, et euh, vraiment abandonné de, de tous. Abandonné de tous, alors que c'est un anatomopathologiste donc qui a disséqué des centaines de cadavres d'enfants suite à la catastrophe de Tchernobyl, qui a passé les organes au mixeurs pour pouvoir réellement détecter des concentrations de césium différentes, et tout à l'heure on en parlait, 34 ans Tchernobyl, mais le césium, sa demi-vie, c'est trois siècles, ça veut dire que on est, dans trois siècles, il y aura moitié moins de césium, des 70% des contaminations sur la Biélorussie. Et donc aujourd'hui ce monsieur Yuri euh, bondazelski il n'a pas du tout euh, l'audience qu'il devra avoir, parce que pour moi cet homme, c'est l'homme qui le premier déjà a déterminé qu'au niveau étiologique le cancer était minoritaire dans les maladies euh, mortelles que l'on va développer en étant contaminé. Les principales maladies sont des maladies cardiaques. Il y a des enfants en Biélorussie qui ont 7 à 10 ans, qui ont le cœur d'un homme de 60 ans qui boufferaient de la viande rouge et qui, et qui, et qui, et qui picolerait. Et, et donc oui. ces enfants ne peuvent plus courir. Les vieux disent les, que, que c'est triste parce que les enfants, ils font 10 pas en voulant courir et ils sont essoufflés. Et donc il n'y a plus, plus d'enfants. Et, et ça encore aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Il est impossible de vivre pour un enfant sur des territoires contaminés tels que sont ceux de Biélorussie, sans avoir des séquelles physiques. Donc, je m'excuse de t'avoir coupé, mais je, je, je te relève la parole là. Oui, non, mais ce que tu dis, bon, pour le, le, le résumé, effectivement, Yuri a montré que la contamination euh, venait par euh, la chaîne alimentaire, l'alimentation, et qu'effectivement, entre les champignons ou la viande, ou tout, tout ça, bon, et que, voilà, c'est ça, se ce, ce transmettait, modifié, euh, euh, notre ADN, en fait, et, et, et amené à des maladies comme celle Bon, on ne va pas rentrer dans le détail qui est un peu euh, scientifique de la chose, euh, mais, euh, donc, voilà, pour le voyage là-bas, ça s'est passé euh, euh, comme ça. J'ai des tas d'anecdotes que je rencontre dans le bouquin et d'autres que je ne peux pas raconter, mais je que, bon, qui sont des choses très... avec lesquelles je rêve ou même des fois je cauchemarde, d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui euh, des années après. Euh, et, et donc le, le, le, le livre que tu faisais, euh, auquel tu faisais référence euh, euh, euh, euh, tout à l'heure, euh, quand je suis rentré en France, moi, mes, mes photos, et particulièrement avec la photo de la poupée, je suis allé voir justement Roland Desbordes à la Quiraz, et j'ai dit, voilà, je reviens de là-bas. Je, je le connaissais de, de l'avoir croisé comme ça, mais pas plus que ça. Je lui ai dit, voilà, je reviens de là-bas, je ramène quelques photos, dont celle-là, euh, et l'Akrivane, euh, à ce moment-là, faisait justement une campagne pour venir en aide à Yuri Badajewski, qui euh, pour qu'il puisse travailler. Euh, et j'ai dit, ben voilà, moi, je voudrais en, en, en faire cadeau de cette image-là, pour qu'elle serve à quelque chose, et, euh, pour, pour recueillir des fonds. Et là, bon, donc j'ai donné ma photo à l'Akrivane, qui en a fait une carte postale. Euh, pour euh, essayer de réunir des fonds bon, qui a participé un peu euh, bon, à, euh, à, à, à la chose. Et après, de fil à l'aiguille, euh, vraiment, le temps l'a passé, c'est-à-dire sept ans après, euh, des, des, des, des amis, des gens qui, qui, qui voyaient chez moi toutes les photos que j'avais ramenées, ils disaient, mais bon, mais, et, et les photos et les, les, les informations que j'avais ramenées, il euh, faudrait en faire un livre, faudrait en faire un livre. Bon, j'ai eu une proposition d'éditeur pour faire un livre, je leur ai dit, vous devez faire un livre de, de, de photos pour faire un livre de photos, ce n'est pas tellement le plan, il y en a plein qui se font, qui, quand on en a vendu 300, c'est déjà un succès d'édition. Bon, moi je n'ai un peu rien à foutre, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et, et, et d'ailleurs, toujours avec Roland Desbordes, en parlant de ça, j'ai dit, moi ce que j'aimerais, c'est que ça puisse servir aux enfants de la, de, de, de, de, de, des régions que j'ai traversées, parce que j'avais été beaucoup... Euh, touché, si on veut, retourné, remué par, euh, par la réalité des enfants là-bas. Euh, et euh, et c'est comme ça que, de fil à l'aiguille, j'ai été... Euh, J'aimerais faire un, un livre qui, donc, qui, qui serve à quelque chose, qui serve à une cause, et euh, peut-être qu'on pourrait le coupler avec le travail de quelqu'un que je respecte énormément, qui s'appelle Vladimir Tcherkov qui a écrit le livre « le, le crime de Tchernobyl », qui est à mon avis le, le livre de référence, si on veut comprendre... Euh... Ah, c'est extraordinaire, c'est un pavé. Moi, moi j'ai je, je, la chance d'avoir rencontré Vladimir, et donc je, je, je le considère comme un, comme un ami, et je pense que c'est réciproque. Et franchement, son bouquin, je lui ai dit un jour, euh, on devrait en faire un long métrage de cinéma, et un véritable thriller, on voit des, des responsables de l'AIEA qui viennent en Biélorussie, pour dire il euh, n'y a pas de problème, et ils filent directement chez un médecin qui leur prescrit des cures de pectine et ils prennent les cures de pectine. Et après, dans leur déclaration, ils disent que la pectine ça sert à rien. Euh, voilà, et c'est vraiment c'est extraordinaire parce que ça décrit de l'intérieur euh, l'hypocrisie euh, de l'AIEA, de l'ONU. Par, par rapport à cette euh, catastrophe. Je m'excuse. Non, non, mais, <rire> ah, mais, euh, mais c'est très important d'insister sur le, le travail et ce livre-là, « Le crime de Tchernobyl » de Vladimir Tcharkov, bien sûr. Et donc, euh, bon, j'ai contacté Vladimir euh, avec Vladimir Michel Fernex, qui est quelqu'un absolument, qui est pour moi, euh, injuste, euh, un grand de, de, de, de, de, de, de ce milieu-là. Parce que c'est un... Ce milieu, c'est pour moi, enfin, j'ai découvert après, c'est un peu... Hein, un enfer euh, pavé de bonnes intentions, hein, en quelque sorte. On rencontre des tas de gens euh, comme pèlerins, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, <rire> des, des gens qui sont absous, là, c'est Stéphane qui m'a appris ça tout à l'heure, alors qu'au contraire, ils devraient être condamnés. Euh, de toute façon, ils s'en foutent, il est morts. Euh, et ce genre de gens, euh, tant mieux, parce que vraiment, c'est pour moi, des, des je, je les appelle les, les, les concrétions visqueuses, si tu veux, de... de de, de, de toutes les excroissances humaines. C'est vraiment des gens euh, à, à germer, à dégueuler. Euh, et il devrait être commandé pour, pour crime contre l'humanité, pour crime de masse. Le fait qu'il ait nié ça, combien de gens. Euh, meurt et encore aujourd'hui, dans la vallée du Rhône, ou encore Corse, là où ils en ont pris plein oui, avec, Perse, oui. avec le, le, le nuage. Bon, c'est... Mais non, ben, 30 ans après, alors qu'il est mort, ben, il est réhabilité. Non, non, on voilà, ne touche pas à sa mémoire. Bon. Sur, sur l'observatoire du nucléaire, Stéphane a d'ailleurs publié un document PDF extrêmement intéressant, d'un Italien concernant justement les conséquences sanitaires en Corse, donc c'est une étude scientifique, euh, les conséquences sanitaires en Corse de, de Tchernobyl, mais voilà, les documents existent, et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est publié dans l'article où il conteste l'horrible le, le, communication de, de France Info TV. <rire> voilà, c'est... Oui, oui, alors... Donc ben voilà, Donc moi je voudrais d'abord rendre hommage à, à, à, aux gens euh, euh, comme Vladimir, comme, bon, euh, Michel Fernex, euh, les époux Hawk, euh, voilà des, des, des gens qui sont des, des, des justes, des gens immenses pour moi. Et des sommités, et des sommités. Et que je suis vraiment content d'avoir rencontré, avec qui je suis content d'avoir partagé du temps et qui sont devenus un peu quelque part des amis. Mais euh, je parlais de l'enfer euh, pavé de bonnes intentions, il y a aussi là un max de gens euh, qui sont des gens qui craignent un maximum quoi, euh, et qui font euh, des sous sur la misère humaine euh, d'une manière absolument euh, euh, abominable. Alors là, je ne vais pas citer de nom parce que... Ces gens-là, citer, citer les noms, c'est leur faire un peu, les faire exister quelque part, alors qu'il bon, faut les laisser là où ils sont. Et n'en parler que quand on est obligé d'en parler. Quand, quand, euh, quand, quand, quand ils vous attaquent, quand ils vous rentrent dedans, on est obligé quand même de se, de se défendre. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, là, avec ce livre-là, notre grande surprise, parce que ce livre, donc <coughs> c'est est est devenu un livre euh, qui a été euh, réalisé en base à une opération de crowdfunding sur la plateforme Ulule, euh, et euh, qui se faisait en deux parties. La première partie, à travers de notre association et des gens que j'avais réunis autour du projet, euh, parmi lesquels ben, euh, des... des, des, des, des bon, Gallimard, Magnum, euh, Jean Gomy, euh, euh, les héritiers Jacques Prévert, etc., des gens que j'ai connus dans ma vie d'artiste de, de, et, de, et de journaliste. Euh, on, a, on a monté ça et notre idée, c'était, et l'association Photomorphisme, euh, de fabriquer, de euh, fabriquer... Euh, un produit, c'est-à-dire ce livre avec un DVD, etc., de, et des tas d'autres pièces comme ça, de, de, de, de marqueurs de pages, etc., de, de, bon, de cartes postales, 20 000 cartes postales, par exemple, euh, et, euh, et de l'offrir à l'association euh, Les Enfants de Tchernobyl-Bélarus, parce qu'il il y en a deux, il y a Les Enfants de Tchernobyl-Chapeau euh, en France, et puis Les Enfants de Tchernobyl-Bélarus. D'ailleurs, ce serait intéressant là que les autorités aillent regarder un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ce genre de holding euh, d'association, euh, parce qu'il y a certainement des choses à découvrir euh, qui ne sont pas forcément euh, très, euh, très, très catholiques, comme, étaient, comme, comme on dit. <rire> peu, peu orthodoxe, dirons-nous. <rire> voilà, Alors, donc, donc on, a, on a eu la, la, la, la, la surprise, donc, on a fait ça. On a fait ça, c'était un gros succès. Il euh, euh, y a eu une grande... Euh, euh, faite, entre guillemets de présentation à la mairie du 2e arrondissement à Paris euh, mairie euh, écolo euh, et, euh, et on a donc donné à euh, l'association les enfants de Tchernobyl bélarus euh, tous tout, euh, 3000 livres euh, 5000 dvD etc vers un potentiel euh, de, de, de, de, de produits d'appel que eux devaient euh, euh, rentabiliser entre guillemets dans une campagne humanitaire. Pour réunir de l'argent pour envoyer aux enfants là-bas euh, sur le terrain. Bon, euh, il y avait l'institut, et, un... et l'institut Belgrade. Oui, à, à travers Créé par Nestor et, et soutenu par Solange Fernet. Bon, enfin, nous on était avec euh, donc euh, cette association et avec euh, un, euh, un personnage qui ira certainement rejoindre euh, au panthéon. Euh, euh, des gens bien, euh, des types comme Pèlerin ou comme Allègre, <rire> et, et, euh, et voilà, et qui juste eux n'ont pas fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire. C'est-à-dire que la campagne humanitaire n'a jamais eu lieu, ils ont complètement enterré le projet, euh, les bouquins sont dans une cave bien au noir, etc. etc., etc. Euh, et euh, donc il y a 414, il y a d'une part toute l'équipe que j'avais réunie pour monter ce truc-là déjà. Euh, plus 414 souscripteurs, c'est quand même hein, beaucoup de monde, euh, qui ont participé à ça pour euh, monter cette opération, et euh, qui ont constaté, vu que la première partie qui nous incombait, bon, ben, voilà, on ne pouvait pas faire mieux, on a fait de notre mieux en tout cas, peut on peut toujours faire mieux, mais on a fait de notre mieux. Et puis que tout d'un coup, ben voilà, c'était fini. Euh, voilà, il n'y a plus rien qui s'est passé. Alors non seulement ça, euh, mais euh, ce, le président de cette association, avec son frère, c'est des, des bros, tu sais, un peu comme s'ils si étaient quatre, on, on pourrait faire référence à une fameuse bande de, de, quatre, de quatre personnes un peu bizarres. Euh, Les bon, Dalton. Et, et qui sont, oui, et, et, et, et qui sont ils, sont, ils sont trois en fait, donc, il y a lui, le frangin, et euh, le fameux webmaster. Donc le président et le webmaster, c'est des gens qui étaient de l'école de, de l'école des mines, quoi. C'est des gens quoi, de là, là où le lobby euh, atomique pioche, euh, disons, euh, les, les gens pour travailler avec eux. Enfin, ce, ce, le président de TB, c'est un type qu'on qu trouve déjà au départ dans l'affaire du Rainbow Varior. Euh, Stéphane doit toi, se souvenir de ça. Bon, mais moi, moi j'ai découvert tout ça après. Quand on commence à avoir des problèmes, on Mais qu qu'est-ce qui se passe On fait cadeau à des gens de 160 000 euros et ils se retournent contre nous pour nous dire quoi Pour nous dire Ah, mais vous nous devez de l'argent. Parce que le cadeau que vous nous avez fait, il ne coûte pas 27 000 euros comme euh, il a coûté euh, et que ça a été heureusement jugé et admis, bon, euh, et, et, et, bien sûr, par la justice. Il a coûté que 10 000. Le mec, il s'est réveillé un matin pour dire que ça a coûté 10 000 euros. Et, il nous rem... et en plus, il... Donc, il nous demandait des comptes et de lui rendre 17 000 euros. Plus, bien sûr, des dommages et intérêts, euh, des choses pour... Euh, oui, des dommages et intérêts pour sa réputation, etc. Et tout et il nous reclamait, il faut, il faut quand même bien voir la chose, près de 100 000 euros. Non, mais on est dans une histoire de ouf, quoi. On est dans un truc où tu te dis, attends, je suis tombé où On est tombé où et Bon, alors, moi, ma position, elle a été, là, je commence à en parler hein, en rigolant parce que le temps a passé, mais on a passé beaucoup de mauvais, de mauvais moments parce que des histoires comme ça, quand ça vous arrive, tout ce qui à qui ça est arrivé, puis Stéphane Lhomme, apparemment, s'est interdit plusieurs fois, c'est quand même un peu loup à gérer. Euh, et j'ai choisi, moi, dès le départ, la position de d'abord le devoir de réserve que euh, demandait euh, le... L'action en justice qui était intentée contre nous, et deux, une position de silence par rapport aux tonnes de diffamation, d'insultes, etc., qu'on a pu recevoir. Je me suis dit position de silence. Encore une fois, pour ne pas donner du mou à ce genre d'individu. Alors, la justice est longue à passer, mais elle passe. Et là, elle est passée à des années. Et bien sûr, ce monsieur a été déboutée sur toute la longueur et rien. De, le, le, la, la, la juge a bien vu que bon, elle, elle était tombée sur sur un type qui était quand même un peu, euh, euh, enfin, qui devrait quand même un peu se faire voir. Je me souviens d'une d'une discussion avec Vladimir Cherkov justement une, une fois chez moi où on envisageait des hypothèses par rapport à ce bonhomme-là et euh, on disait là, moi j'ai pour moi ce type c'est soit un fou soit un agent euh, de, du lobby nucléaire. L'emmerdant, c'est que ni l'un ni l'autre, on peut le prouver. Quoi, tu vois. Et Djerkov, il m'avait dit, mais c'est peut-être les deux. Plus, tu vois. Et donc Alors on est dans les peut-être là, mais comme nous on a dû se défendre, et regarder donc, dans, dans, dans, mettre le nez là-dedans, waouh, on s'aperçoit des choses. Hein. Ça, ça part du rimbaud Warrior, ça passe par euh, une euh, négationniste du changement climatique, Anna, ça, ça Anna. passe par des associés de la liste euh, européenne avec Corinne Lepage. Oh, oh, oh, Il y a, y a plein. C'est un spécialiste de Corinne Lepage. Pardon ouais, son a... Corinne Lepage était l'avocat de, de ce monsieur qui a perdu son procès. Et ouais. donc, moi, je, je veux souligner parce que je vais rebondir un petit peu là-dessus, c'est que Stéphane. Euh, beaucoup de gens le connaissent parce qu'il était l'ex-porte-parole national du réseau sortir du nucléaire, et il y a eu un coup d'État, c'est-à-dire il y a eu quelque chose de complètement illégal, où ils ont débarqué euh, les administrateurs qui devaient être normalement renouvelés par tiers, euh, ils ont débarqué tous les administrateurs, et ils ont licencié de manière ignominieuse Stéphane en, en, en, en le calomniant, en l'insultant, euh, et, et, et bon, bien sûr... Euh, quand tu, quand tu es dans ton droit, Stéphane a fini par remporter euh, en justice euh, de, ce, son procès, mais pareil, pendant plusieurs années, il a été plombé, plombé. Et je, je me souviens de gens qui le traitaient comme quelqu'un de haineux, comme, quel, comme quelqu'un de sa fréquentable. Donc tu vois, euh, on était tombé un peu dans le même bain. Et, euh, bon, et donc aujourd'hui, il y a quand même, parce que dans le jugement qui est maintenant devenu euh, public, qu'on a le droit de publier et que j'ai envoyé à certains souscripteurs. Euh, faut que tu Qui m'ont fait la demande. Dans le jugement, il est dit que la campagne humanitaire n'a jamais eu lieu, euh, fait qu'il n'est pas contesté même par, par eux, qui devait la faire. Donc, il donc, y, y a des gens qui m'écrivent à moi et qui me disent, mais attendez, tout ça, ça pose quand même des questions de fond. Euh, ça pose des questions qui touchent à, euh, déjà au départ à la vue de confiance et caractérisée. Il euh, y en a d'autres derrière. Mais moi, je dis bon, moi personnellement, je ne vais pas continuer. Euh, je vais pas bon, moi je me suis défendu. fait bon, voilà, on a bon. Mais je suis assez d'accord, quoi. Ça pose des questions de fond. Hein. Et s'il y a des gens qui euh, euh, ben, se, se, se réunissent pour réclamer, moi, bon, je leur dis, euh, adressez-vous euh, euh, à E.T.B.M.A. ETB, euh, les enfants de Tchernobyl-Bélarus, j'ai demandé au procès qu'ils soient séparés, euh, ETB, du président et de la clique là, que, que j'ai nommée. Tu as eu raison. Tu eu euh, as raison fait, parce que... Parce que je ne veux pas toucher à, à, à cette association qui a, qui a été fondée par des gens imminemment euh, respectables, etc. Et que, bon, de, de, donc... Euh, oui. Alain, Alain, le vrai préjudice, il est, il est à l'encontre des enfants, il est à l'encontre des là, populations. La parce que, sur des parce gens... que quand, Solange, quand Solange a créé Enfants de Tchernobyl-Bélarus, euh, avec son mari Michel et avec Vladimir Tcherkov, leur but, c'était de pouvoir financer l'Institut Belarabe de Nesterenko. Et Nesterenko, cet homme euh, qui, qui, a, qui, qui a échappé à plusieurs attentats, euh, qui est un grand physicien, euh, qui, qui est un, un homme remarquable, qui aurait dû être prix Nobel et pas seulement de la paix, mais, mais, mais aussi au niveau scientifique, cet homme a sacrifié euh, toute sa carrière et sa vie pour s'occuper de ces populations qui ont été sciemment contaminées. C'est-à-dire il y a eu de la géo-ingénierie qui a été faite avec des hélicoptères, où ils ont balancé des produits sur les nuages qui allaient vers Moscou, pour faire pleuvoir, pour lessiver l'atmosphère au-dessus de la Biélorussie. Ça, ça c'est très important de, de, de le savoir. La Biélorussie n'a pas reçu 70% de la contamination liée au réacteur par hasard. Ça a été voulu le pouvoir soviétique. Et là c'est pour ça que moi j'estime je, que par rapport à cette procédure que heureusement tu as gagné, si un jour tu devais réclamer des dommages, il devrait être versé intégralement pour ces enfants, c'est-à-dire pour, ces, pour ces enfants pour lesquels tu as tu as fait justement ce livre. Ce... Mais bien sûr, c'est absolument, absolument ça. Et alors, parce que, quand même, ça, malgré que la campagne n'ait pas été faite, etc., et tout, dans, dans la, la, la synergie, dans le mouvement, c'est une campagne qui a, qui a rapporté de l'argent, euh, euh, qui, qui a payé, bien sûr, la fabrication du jeu du, du, du, et qui a rapporté de l'argent en plus euh, à ETV. Mais l'argent que ça a rapporté en plus, au lieu d'aller euh, aux enfants comme... Tout ce qui s'était euh, réunis autour de ce projet, que ce soit euh, les acteurs euh, donc, au début et les souscripteurs, euh, il n'est pas arrivé aux enfants, en tout cas pas directement. Nous, on pensait que ça allait permettre des opérations spécialement destinées aux enfants. Mais ben là, et ça, ça apparaît après dans le jugement, et tout ça, quand on, quand on est obligé de réunir des pièces et de se défendre, l'argent il a servi à payer le chauffage, la réparation de chauffage de Belgrade, et en grande partie, il a dû servir à payer les frais d'avocat pour nous attaquer à nous, euh, vous voyez, c'est complètement dément comme situation, c'est ubuesque quoi, c'est vraiment... Eh ben, moi je vous, je vous remercie tous les deux, et, et avant de, de, de conclure, et de vous laisser un, un mot de conclusion à, à, à chacun, euh, ben, je, je vais, je vais euh, communiquer ce que, ce que Philippe m'a envoyé, c'est-à-dire que Philippe Billard, ne l'oublions pas, sous-traitant du nucléaire... Euh, s'est battu, mais vraiment, euh, j'ai même été avec lui à l'enterrement d'un de ses collègues, Christian Vérono, euh, qui, euh, a un peu plus de 50 ans, euh, est mort de sa contamination, qui a heureusement été reconnu comme, comme un accident euh, du, du travail, mais, mais de toute manière, euh, notre ami Philippe Liard n'a pas voulu venir s'exprimer ce soir, parce qu'il est... Euh, il est un peu dégoûté de la vie, de la vanité. Il dit ça ne sert plus à rien de se battre euh, parce qu'il ne s'agit pas... Tu sais, dans le syndicalisme, tu te bats pour des conditions de travail. Mais quand les gens qui vont travailler dans une filière, tu sais qu'ils vont finir avec une ablation de la vessie, avec, euh, et à la fin, ils n'atteindront pas la retraite parce qu'ils vont crever euh, d'un cancer lié à leur contamination, eh bien, il dit il euh, n'y a plus rien à faire, c'est vain. et y, La seule chose à faire, c'est de dire ça. Il n'y a plus rien à faire, donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut fermer les installations nucléaires, oui, effectivement, et il faudra payer les personnels euh, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde euh, au chômage technique, mais surtout, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au couple Belbéoc, eh bien, euh, le couple Belbéoc, il disait, attention, l'ensemble des partis politiques et des syndicats ont négocié pour que soient vendues nos centrales thermiques. Et aujourd'hui, aujourd'hui, être anti-nucléaire eh bien, ce n'est pas revenir pour s'éclairer à la bougie, ou se chauffer à la bougie. Non, être anti-nucléaire, c'est dire, mais maintenant, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de produire notre électricité sans les centrales nucléaires. Et donc, il faut alerter euh, les politiques et dire, il va falloir rouvrir des centrales thermiques, même si c'est de manière euh, provisoire même si c'est de manière provisoire, il faudra peut-être même réouvrir des mines de charbon, même si c'est de manière robotisée, mais il faut réellement sortir du nucléaire. Il ne faut plus que ce soit une espèce d'argument de, de, péremptoire à la veille des élections présidentielles, où chacun se présente sans jamais dire, si je suis président, eh bien déjà j'élimine les arsenaux nucléaires. Parce que n'oublions pas que le nucléaire, toute la filière nucléaire en France, a été décidée en 1945 par un gouvernement provisoire, sans que jamais aucun élu du peuple français, ne se prononce ni pendant ni après. Donc tout cela nous est imposé. Cela est pour moi-même illégal et anticonstitutionnel. Voilà. Donc cette filière, elle doit être arrêtée au plus tôt, parce qu'elle n'apporte que des malheurs. On le voit au Japon, on le voit euh, en Biélorussie, on le voit partout dans le monde, les sribalances, voilà. Des, des catastrophes nucléaires, c'est pas ce qui manque, ni sur des installations civiles, et encore moins par rapport au personnel civil et militaire qui manipule les armes, et notamment les armes aéroportées, parce que quand c'est aéroporté, eh bien le blindage est très mince, et donc les gens qui manipulent ce genre d'armes se prennent aussi des doses de radiation. Et donc, le nucléaire est antinomique avec la vie. Euh, sur ce thème-là, je vous laisse à chacun une minute pour conclure et dire un petit peu ce que vous avez pensé de, de ce type d'émission, et est-ce que ça vous plairait de réorganiser quelque chose dans le genre voilà. Vas-y, bah Stéphane <rire> Alors, une minute, c'est compliqué. Euh, bah, alors oui, euh, moi je suis tout à fait disposé à, à, à participer à, à, à, à d'autres émissions, c'est très intéressant. Euh, le nucléaire, bon, alors, il faut toujours éviter de... de, de d'essayer de se mettre des, des œillères, c'est très important évidemment de lutter contre le nucléaire, mais on peut pas s'empêcher de, de, de il faut absolument comprendre quelle est la place de cette industrie euh, dans le, le fonctionnement de, de, de, de la société euh, moderne, prétendue moderne. De même que les compteurs Linky, par exemple, c'est pas juste une question d'ondes, c'est une question de société, c'est une question d'espionnage de, de la vie privée, de prise, de prise en main de nos vies. C'est pas juste, il y a des gens qui, qui se préoccupent du compteur Linky juste parce que ça risque de mettre des ondes. C'est important, hein, je dis pas que c'est négligeable, mais, mais c'est vraiment tout petit, une petite, toute, toute, toute petite part de la, de la question qui est globale. Donc le, le, le nucléaire, c'est une histoire de pouvoir tout simplement. Euh, le, la, la planète fonctionne. Sans le nucléaire, enfin, c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie, le nucléaire. Donc vous voyez que finalement, c'est énormément de problèmes pour une contribution très faible au fonctionnement de, de, de l'économie mondiale. Elle fonctionnera même sans nous, excuse-moi, je te coupe. Voilà, et par contre, c'est euh, énorme, c'est une question de pouvoir, c'est de alors le pouvoir euh, militaire, le pouvoir industriel, le pouvoir financier, le pouvoir sur la population, hein. euh, avoir des centrales nucléaires, donc c'est extrêmement dangereux, donc il faut prendre des mesures euh, pour euh, euh, protéger ces centrales, de, en particulier des mauvais citoyens comme nous, euh, qui, qui sont des gens très méchants, qui disent du mal, etc. c'est <rire> avant tout un petit peu comme les religions d'ailleurs, ben, ça sert à prendre le pouvoir sur les gens. Voilà. Et ben, je te remercie. Et Alain Oui, ben, moi, euh, je, une conclusion, euh, je dirais que je veux bah, pas spécialement sur la cause nucléaire que je, parce que je ne suis pas euh, un spécialiste, mais plutôt sur le, sur, euh, sur l'humanitaire hein, ou en euh, général euh, euh, j'ai envie de dire que je vais me répéter mais que c'est un peu un, un enfer pour semer de bonnes intentions et qu'il y a des gens certes merveilleux mais qu'il y a euh, un paquet de gens aussi qui sont vraiment euh, très puants très, euh, ce sont des gens qui qui essaient de gagner euh, leur euh, leur euh, dignité, de l'argent euh, sur, sur, qui n'hésitent pas à explorer la, la, la misère humaine et là moi je suis tombé dans le pire du pire euh, parce qu'on parle d'enfants quoi, et d'enfants que moi euh, j'ai vus et qui j'ai partagé des moments et dont je disais tout à l'heure que j'avais encore euh, presque 20 ans après euh, 15 ans après euh, des, des, des cauchemars ou des apparitions comme ça parce que il y a des choses vraiment euh, euh, abominables. Voilà, donc c'est lutter, débusquer ces gens-là, les débusquer, et, et, euh, et puis les, euh, si ce n'est les abattre, au moins euh, les envoyer euh, les, hors du panorama, quoi. Euh, se méfier d'eux. Et là, euh, je suis tombé sur le must du must, moi, quand même, dans, dans mon histoire. <rire> Donc, voilà. Je te remercie Alain, je te remercie Stéphane, et, et Marc, bon, Marc, moi j'étais cheminot, et Marc est cheminot, et je n'oublie pas qu'un TGV, euh, euh, qui soit sud-ouest ou atlantique, c'est entre 6 à 8 mégawatts de puissance, et que pour aller deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie. Donc moi, je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux revenir à des trains qui roulent à 150 km/h, mais qui arrivent au cœur des villes, plutôt que d'arriver dans des gares inhumaines et loin de tout, plutôt que d'aller à 300 km/h en étant pieds et poings liés euh, à des centrales nucléaires Voilà. Eh bien, euh, j'ai trouvé ça très agréable de vous avoir tous les deux, et, et je pense que les gens qui nous ont écoutés trouvé ça intéressant et puis ben peut-être à une prochaine fois mais je lui prendrai un peu plus à l'avance et, euh, et voilà et, et ben merci beaucoup hein. merci, marc. Si. Merci, merci merci à tous à merci à tous, salut. Salut. Merci à tous. Salut. Salut. salut merci beaucoup salut marc ciao, ciao.